Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 180 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à The Witcher 2 Assassin's of Kings oh, J'ai eu un bel accent anglais, c'était beau C'était magnifique Donc c'est parti, c'est des projects euh, The Witcher, bah tiens je vous laisse La cinématique d'introduction qui est très belle Je le disais, une très belle cinématique d'introduction. Donc c'est parti, The Witcher 2, Assassin's King. On va faire une nouvelle partie, et une nouvelle partie, et on ne veut pas suivre le didacticiel. Et on fera une partie en mode facile. Et donc ça charge, et ça devrait être rapide aussi. C'est parti, allez, dis-moi, ça charge, allez, allez 26. Fais chier. Ah, et 20 au rein pour le grand-père. <rire> Viens voir, il s'est réveillé. Les cinglés rentrent pas là-dedans. Oh, la ferme Il est enchaîné, il peut rien me faire. Pas vrai, Maître Gérald oh. Relance. Pourquoi Le thé n'a pas roulé Tu me traites de tricheur Retire ça Hé hey, Elle se réveille à nouveau Un <rire> chasseur de monstres, un simple connard, oui. Il paraît que les sorceleurs oh. sont des orphelins ramassés au bord de la route, et qu'on fait des expériences sur eux. Qui paraît aussi le solstice il fornique avec les sorcières. Tout, ces pupilles infâmes. Assez Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire. Je te croyais mort. Je suis du genre coriace. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Passe derrière moi pour les civilités. Quel maladroit je fais. Sine. Détache-le. De rive. Tu nous présentes Non, merci. Apporte-nous quelque chose à boire pour nous humecter le gosier. Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens l'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Et si je refuse Si tu refuses je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Tu es un sorceleur, tu peux donc supporter beaucoup. Si seulement tu savais. Au pire, tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement, on te dépecera vivant et on te pendra haut et court. Comme ça, sans raison. Pour Temeria. Glorieux, je commence par quoi La journée a été longue. Commence par le plus important. Donc là, c'est spécial, on choisit l'histoire qu'on va vouloir euh, commencer. J'étais la dernière personne à être emballée à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas à test. Oui, donc quand je dis l'histoire, c'est en fait le déroulement de ce qui s'est passé. En fait, on va le prendre dans l'ordre. On peut très bien commencer au milieu ou commencer carrément à la fin. Ha <laughs> ha Sorceleur, vous dormez ah Sa Majesté, le roi de Téméria, du Pontard, de Mahakam et de Soden, seigneur protecteur de Brugge, somme Maître Gérald à le rejoindre d'urgence. Dites-lui que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi. On a compris. Excellente journée à vous, madame. Sorceleur, Guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. Une guerre juste, c'est contradictoire, Tris. Alors peux-tu me dire comment conseiller notre cher mais concupissant monarque Sire, cesser les amourettes, arrêter de semer des bâtards et éviter les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône. Le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que... Je sais. Foltest et les autres monarques du Nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois. Et nous servons l'un d'eux. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château pris, nous lèverons le camp. As-tu encore rêvé de la chasse sauvage Hmm. Le sentiment que ce rêve est important. Courir comme un dératé dans la forêt, la chasse sauvage, voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille et j'essaye de me remémorer ce rêve avec l'espoir d'y trouver un quelconque indice. Une clé qui permettrait de déceler ma mémoire. Qui sait Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent sculpter la réalité. Les gens racontent beaucoup de choses. La plupart du temps, beaucoup de niaiseries. Seul l'avenir nous le dira. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. Voilà, donc de la même, mani de la même manière que Ryzen 2, nous, sommes, nous incarnons donc le personnage nous avons un équipement, nous avons de la vie, nous avons une minimap, tout un tas de choses qui se ressemblent un petit peu quand même avec Ryzen. Sauf que là on est dans The Witcher, on avait fait The Witcher 1 il y a, il y a déjà un moment. Euh, c'est pour vous dire, ça devait être l'épisode 140 et des brouettes. Ou 138, 139, 140, c'était un des épisodes, donc je ne me souviens pas par cœur évidemment, je ne peux pas tout connaître. Je sais à peu près quand il était, mais c'est tout alors là, on est en train d'explorer un peu le village. C'est un peu pour commencer et, et reprendre en main un peu le jeu. Euh, c'est fait exprès. Donc après, on peut commencer comme je disais au milieu de l'histoire, aller combattre directement. Mais ça, on va le faire un peu après. Euh, du coup, voilà. J'essaye d'aller de, de là où il faut aller, c'est-à-dire suivre la petite flèche sur ma mini-map qui m'indique là où je dois aller. Et là où je dois aller, c'est là-bas. Donc on y va. On y va en courant. C'est un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques, alors moi, en filmant, ça m'a tué, hein, comme d'habitude. Euh, c'est pour ça que j'ai baissé un peu la qualité, donc là, on devait rejoindre juste le roi. Voilà, notre objectif, c'est le roi. C'est un roi ou je sais pas, ça me sent pas moi un roi. Voilà Ces scélérats font couler du goudron bouillant sur les murs, et vous, vous vous amusez avec la conseillère royale. Quoi puis-je servir, Aujourd'hui, nous lançons l'assaut et vous serez à côtés. Suivez-moi Faisons pas attendre, c'est Sire, je ne croyais hors de portée. C'était une baliste, Excellence. Si la berge est renforcée par des plaques de bronze et la corde en grain de cheval, le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds. Une arme redoutable et très chère. Les soldats chevronnés peuvent envoyer deux projectiles par minute. Elle a un défaut. Mettez-vous à couvert, par pitié. Après chaque tir, la détente de la verge est d'une telle violence que l'arme se renverse. Elle ne peut frapper deux fois au même endroit. J'ignorais que Sa Majesté était spécialiste en génie militaire. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai offert ces balistes à la baronne pour son anniversaire, voilà deux ans. Si. Que pensez-vous, Excellence, des gens qui vivent avec de telles blessures Et Sa Majesté, des soldats qui les ont Ces personnes-là ne sont plus de ce monde. Maître Gérald, j'aimerais m'entretenir avec vous une fois passée la tempête de la bataille. Pardonnez-moi, Excellence, mais je compte quitter la cour royale dès que possible. Puis-je savoir pourquoi On me prend trop souvent pour ce que je ne suis pas. Quel est votre nom, soldat? Minute! Vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Pontard. Norman Sador, toujours à l'arbalète? Oui, sire. Le destin ne m'a pas gâté. Ah! Norman Sador, pour vous récompenser de vos bons et loyaux services, je vous fais d'écurion des, des arbalétriers. Allons, messieurs. Ce n'est pas le moment de traîner. Voilà, on se retrouve avec le contrôle du personnage. Hey, voilà. Ça devrait être bon. Ouais. Voilà. Alors, c'est reparti. Quels sont de bâtard Rien, vous, vous parlez de mes enfants. Si j'entends à nouveau le mot bâtard, je ferai regretter ces paroles. Votre grâce, pardonnez-moi. Mais les lois de succession sont un peu plus claires. J'emmerde les lois, je les changerai s'il le faut. Et jamais je ne permettrai qu'une bande d'infâmes barons utilise mes enfants comme leur bannière. Sa Majesté est tout à fait dans son droit. Ada est morte, et c'était mon unique enfant. Je vois. Assez discuté, Excellence. Veuillez vous retirer dans votre tente après. Des escadrons noirs. Dans mon propre camp, avant un combat. Valou. Rien ne me siérait davantage que de renvoyer à Émir sa tête pourrie dans un sac. Maîtrise, mes a insisté pour que je sois patient et courtois. Je l'ai été, n'est-ce pas Je n'aurais pas mieux fait moi-même. Ah J'ai toujours su que vous étiez l'un des nôtres et que vous vous moquiez de grandir à toi, Ainsi que des rumeurs qui pourraient se rattraper. Qu'avez-vous appris à propos de l'assassin Rien de nouveau, Sire. Un mois entier s'est écoulé et nous sommes toujours au point de départ. Cette enquête ne mène nulle part. Mes agents n'ont pas appris grand-chose non plus, mais nous trouverons les coupables sous peu. Allez, revenons-en à la bataille. Aujourd'hui, je vous veux à mes côtés. Ensuite, vous pourrez aller où bon vous semble. Merci, Sire. Où visez-vous, vantempotés Soldats La longue vue Que se passe-t-il là-haut Par tous les dieux, le comte et de Cheverie. Tenez, sorcelleur Visez la canaille à la plume rouge On a juré l'amitié éternelle il n'y a pas six mois Vite Combien manque-t-il Alors là, c'est à moi de viser... Alors le petit bonhomme avec son machin rouge, là, je vais essayer de le viser... pour qu'on le touche. Allez, à peu près là. Montée de trois degrés. Ah Nous l'avons eu ce salopard Raté. Non de non. Nous l'aurons sur les murs. Suivez-moi, sorceleur. Donc on est reparti selon la volonté du roi Donc on suit le roi et on si va monter tout en haut je suis prêt bah. à à Et oui non on va pas monter en bas, hein. voilà. Ah. voilà la blague elle est faite euh... <rire> Passons, passons Donc euh, voilà c'est un peu long euh, Faut monter tout en haut mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Et vu le nombre d'étages qu'il y avait, si on continue à faire ça tout le long on n'est pas, pas sorti du sac. Elle a formulé des requêtes que je ne Vous voyez Pff. Pourquoi tu... euh j'ai une vie à un... Je sais pas ce que c'est. Hum, hum, Peut-être une pub. Oh, leur ça ressemble à une pub. Ils je tous faut bien s'occuper pendant qu'ils montent. C'est un peu long voilà Je suis sûr qu'il y en a encore au moins 2 3 Le roi il est un petit peu bête Il fait des petits, petits virements de bord Là j'avais la tête dans son... Dans son cul Super Ah On se fait attaquer Je sais pas comment il fait pour monter les barreaux avec, avec sa robe qu'il a. Alors Oh il est content le roi Cinq bleu, mais où allons-nous Au combat Qu'est-ce que nous voulons, bon sang La victoire La tour, c'était une foutue idée. L'objectif était de briser la rébellion. Une bande de lords et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs. Pendant ce temps, la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas. Les années de service m'ont enseigné une chose. Peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal, les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises. Arrêtons de tourner autour du pot, sorceleur. La suite parle. Au début, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Ariane de la Valette. Au combat, et euh, à cette occasion, donc je vais vous laisser non pas 5 mais 10 minutes de gameplay. On se retrouve dans 10 minutes, donc c'est parti. Et là, il y a un peu l'action, c'est plus sympathique. Lord Sexen, vous allez forcer la porte pour accéder à l'île centrale. C'est une bonne journée pour un massacre, Votre Majesté Messieurs, suivez-moi Pour Temeria Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Ariane de la Valette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres Gérald, Messieurs, suivez-moi Pour la gloire Reculez, bordel de merde Je vous interdis de crever comme des corneaux, vous m'entendez Ils sont en bonne position, les salopards. Si ça continue ainsi, nous tirez comme des pigeons. Vous avez une idée La baliste devrait régler le problème. comme de sales chiens Arienne de la Valette. Il va nous donner du fil à remords. Capitulez, Arienne Et on vous épargnera Allez vous faire maître roi Arrosez-les de flèches Tuners, soldat Pour Temeria Ils ont de bons boucliers. Vous avez une meilleure idée, peut-être je vais tenter de m'introduire là-bas. Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement. Lui, c'est le fils de Louisa et du vieux baron. Héritier de ces terres, il est impétueux, mais manie bien l'épée. Faites attention. Je vais essayer de le raisonner. Voici après cette longue attente donc on a fait quelques, quelques petites actions quand même, on est rentré à l'intérieur, on a passé les remparts et donc là j'essaye de prendre l'échelle. Euh, j'essaye de, de monter, allez. Allez, hop là, donc là on va essayer de surtout de, de, de monter à la tour, histoire, histoire de raisonner l'autre avant qu'il se fasse démonter la tronche, voire à lui démonter la tronche nous-mêmes. Euh, hop, c'est plutôt par là. Voilà. Avec le bouton d'action. Et donc là, est-ce qu'ils sont là où le ils sont là Grand Gérald de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Puisque vous insistez. Bon, ben, comme il veut se battre, ben on va se battre. Alors il y en a deux qui ont sorti leur bouclier. Donc il va falloir un peu se dépêcher parce que là, s'ils tombent tous sur la tronche, ça va faire très très mal. Alors euh, on voit, on voit, on voit qu'ils sont courageux certains, hein. il y en a qui s'éloignent, vont vraiment très loin, hein. au cas où, au cas où je, leur, je leur fracasserai la tête, voilà. Faut que je vire les archers parce que bon, c'est eux qui me font mal de loin, ça doit, être, ça doit être quasiment eux qui me font le plus mal, au moins en termes de, terme de dégâts sur la durée. Bon, des flèches ça fait pas mal, mais à force, si vous combattez, euh, vous vous apercevez que vous perdez beaucoup de vie pour pas grand chose. pas euh... vous expliquer la stratégie euh... <rire> la stratégie de l'attaque mais euh, voilà le principe en lui même, là on a, on a déglingué l'autre hein, qui nous disait qu'on était un roi voilà normalement on a terminé L'héritier d'une des plus anciennes lignées témériennes est mort des mains d'un chasseur de monstres. Voilà bien là notre époque. Tu regrettes rien Non, il était le représentant d'une espèce mourante et un traître de surcroît. Raconte. Depuis le pont brisé, tu as toujours été près de moi. Presque. Réponds. Comment es-tu entré dans le temple Il disait qu'on atteindrait par les murs. Ha Une demi-journée et nous prenons la ville. Au rapport Les combats continuent de faire rage au château. Un groupe de rebelles s'est barricadé dans le temple. Qu'en est-il de mes enfants Ils sont sans doute à l'intérieur. Fenn a travaillé un des prêtres. Il a parlé de passage sous les murs. Le bélier ne passera pas. Enfin, peut-être dans une semaine. On essaye à coup de hache Ça va prendre du temps, mais que faire Ce prêtre, il est dans quel état et de quel passage parle-t-il Il, il s'est évanoué avant que je ne m'échauffe. Il est sous surveillance, en bas. Au boulot, capitaine. À vos ordres. Silas, occupez-vous des portes. Femme, on y va. Sorceleur Votre Majesté J'ai une mission spéciale à la hauteur de vos compétences. Vernon a le don d'être convaincant, mais il a tendance à s'emporter parfois. Essayez de trouver une autre entrée par vos propres moyens. Si vous réussissez, Vizima tout entière vous envira. Les soldats de la valette ne feront rien aux enfants de la baronne. Je ne serai tranquille que lorsque je les verrai. Nous devons agir vite. Les rebelles sont pris en tenaille. Qu'ils ne leur viennent pas à l'idée de les prendre en otage. J'y vais. Je compte sur vous. Mais que font les haches Bougez vos culs Allez, c'est encore à nous. On va pas s'attarder, on va juste aller voir donc euh, au village, donc le village qui est en flamme en cas, on dirait vraiment sur Horizon quoi en fait euh, dans, dans les deux jeux il y a tout le temps des villages en flamme Il y a tout le temps euh, le, le même, c'est un peu le gameplay, c'est un peu le un peu, un peu le même genre de, de truc quoi donc je sais pas C'est <rire> la... comme l'histoire de la pluie Il peut tout le temps dans le début des jeux bah là, là il y a des, des villages en flamme Oh elle vient de se faire défoncer elle Bon, euh, bah, je sais pas si c'est. Euh, si ça fait partie de mon histoire, en tout cas, elle s'est fait défoncer la tronche. Le ange elle d'ailleurs a disparu. C'est beau. Euh, le corps n'est pas là. Et nous, je sais pas du tout ce qu'on doit faire. Est-ce que je peux. Ah, là, ouais, je peux rentrer dans les maisons. D'accord, est-ce que je peux alors piquer des trucs aussi euh, Des objets de valeur, j'en sais rien. Ouais. Il a pas grand-chose en fait. Hein. Je rentre dans une maison mais en fait il a pas grand-chose. Euh... Ouais... On descend par ici... Des mecs... En fait il y a tout qui crame, je sais pas trop pourquoi. Ah bah tiens il y a des, des mecs de la... Des soldats de la valette c'est ça les, les trucs là qui... Comment ont ça ah, on les défonce, ils sont trois sont, ils sont euh, comparé à ce que je viens de. ce que je viens de, de démonter, c'est pas très grave. C'est pas très important, voilà. Ah donc ça ne servait à rien du tout d'ailleurs, j'ai démonté des mecs pour rien. Voilà. C'est beau. <rire> donc. <rire> C'est... Ouais, non. Je sais pas, est-ce que ça a un rapport avec l'histoire Là, a... on peut pas passer là-bas dans la ruelle. Euh... On va essayer de passer par là. Ah bah d'accord. Il, bouge... Il bouge la ruelle. Alors ça, ça m'empêche de passer. C'est tout le temps là, fuck la logique dans les jeux où c'est qu'ils euh, te mettent une charrette, donc... Ah, on peut pas passer Comme si ça empêchait de passer, quoi. Donc voilà, donc ce sera tout pour The Witcher 2 Assassins of the King.